Les Gabonais finiront-ils les jours par sortir des difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien C'est la question qui revient sur les lèvres à Libreville. Des questions qui ont eu des pistes de solution à l'occasion de la traditionnelle conférence de presse de Jesse Koga porte-parole du président de la République. Abordant le point concernant la flambée des prix, l'homme a été clair. Cette crise relative à la vie chère est mondiale, mais le gouvernement, à travers la nouvelle mercuriale, s'attelle à ramener l'équilibre. On est sur un phénomène qui est mondial. Aujourd'hui, on paye le prix de notre dépendance à l'importation. Comme vous le savez, on importe en produits alimentaires pour plus de 300 milliards par an. Ce qui fait qu'à partir du moment où on n'a pas notre indépendance alimentaire, on est dépendant, au sensu, des prix étrangers sur ces prix étrangers. Comme je disais, c'est un phénomène mondial. Vous avez la hausse du prix de l'essence, la hausse du prix des matières premières, etc., etc., qui font que ça a un impact direct sur les ménages. Aujourd'hui, il y a tout ce travail qui est mené, et qui est mené historiquement par l'État. On a parlé de la mercuriale, on peut parler du travail qui a été fait sur l'essence, le président de la République est revenu dessus. On a, en un an, injecté 80 milliards de francs CFA pour s'assurer que le prix de l'essence, du gasoil, de la bouteille de gaz puisse rester les mêmes et ainsi que les populations ne soient pas impactées par cette inflation. On le retrouve aussi dans les produits qui sont subventionnés. Je le disais lors d'une précédente réponse, mais ces produits à tarifs bloqués, c'est parce que l'État ne touche pas de douane dessus, renonce à de la douane, renonce à de la TVA, renonce à différentes recettes pour que le prix puisse rester le même et abordable pour les ménages. Sur la seconde partie de votre question sur le phénomène de corruption, le président de la République est revenu aussi dessus dans son discours à la Nation, en parlant notamment des forces de défense et de sécurité. Il y a des décisions qui ont été prises, aujourd'hui on le voit, les contrôles intempestifs ont été interdits, je le disais, on arrivait à un phénomène où on a dit que la hiérarchie aussi serait tenue comptable et sanctionnée s'il le faut. Et pour ces agents euh, indélicats qui viendraient à mener des contrôles et qui, en échange euh, d'un bac chiche ne feraient pas leur travail, ils arriveront aussi à la sanction. Le travail qui est fait, que ce soit les task force sur la dette intérieure, que ce soit l'Agence nationale de vérification et d'audit, tous ces contrôles qui sont renforcés, c'est pour lutter contre la corruption. Parce que la corruption est l'un des fléaux qui vient anéantir tous les efforts qui sont menés par l'État. Et tous ces efforts qui doivent bénéficier aux populations. Je pense qu'on a vu dans l'actualité euh, différents procès sur, contre des personnes ou même contre des, des entreprises qui ont permis de rattraper les efforts qui avaient été faits par l'État. Les, certaines routes qu'on a visitées et qui ont, euh, et qui ont été refaites, c'est le travail de la task force d'aide intérieure. Ce travail de sanction et de juste retour des efforts menés par l'État, ça a un impact direct pour les populations. Et aujourd'hui, la solution claire, c'est la sanction. Et elle sera appliquée pour les agents indélicats. Il n'y avait pas que la vie chère, la santé, la dissolution du ministère des travaux publics, l'agenda du chef de l'État et l'éducation était abordé par le porte-parole de la présidence de la République. Sur le dernier cité, c'est-à-dire l'éducation, une allocation de rentrée scolaire avait été octroyée aux fonctionnaires gabonais par le chef de l'État, laquelle n'a pas satisfait le plus grand nombre. Sur la location de rentrée scolaire, il y a eu cet effort qui a été fait encore une fois, pour soulager les ménages, notamment les, les fonctionnaires, sur l'anticipation de euh, cette allocation qui coûte environ 4 milliards de francs CFA à l'État. Je suis bien d'accord avec vous qu'il existe d'autres types de populations qui sont, par exemple, euh, pas dans le privé, qui sont les gabonais économiquement faibles et sur lesquels l'État et le gouvernement est en train de travailler, de plancher pour trouver une solution. Donc, on arrivera à pouvoir aider euh, ces personnes qui malheureusement sont dans le secteur informel, mais ça ramène à une problématique qui est importante, c'est que si vous travaillez dans le secteur informel, si vous n'êtes pas déclaré, si vous ne participez pas à l'effort collectif, vous êtes malheureusement, lors des politiques publiques, très souvent oublié. Donc il y a cette problématique qui est importante de dire, d'amener les personnes du secteur informel vers le secteur formel pour que les filets sociaux et toutes les politiques sociales puissent aussi leur bénéficier. En attendant que toutes les décisions prises par le chef de l'État soient appliquées sur le terrain, les Gabonais, eux, continuent de subir l'inflation des prix, les routes cabossées, un système de santé à deux vitesses et bien d'autres. Le tout en croisant les doigts et en ayant les regards rivés vers le ciel.